Coucou Youtube, comment est-ce que vous allez <rire> Et ben bah on fait la suite de Boss of the Wild. Là, et ben bah, les gros cailloux. Let's go Voilà, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit là Roller du pied de la montagne. Bonjour madame. Vais-tu les voyageur qui ça va du pied de la montagne sur un village grand C'est ton cas Ouais, peut-être, je sais pas. Moi je me suis où il y a le point. Où il y a le point sur mon GPS. Tu comptes te rendre au village grand habillé comme ça Ouais, moi j'ai mon chapeau, il résiste un peu à la chaleur. Passe le deuxième palier, il fait si chaud que tu vas littéralement t'enflammer. Si au moins tu avais des remèdes ignifus, tu pourrais résister à la chaleur. Je peux t'en vendre si tu veux. 60 rubis si tu prends un. Cher, hein oui, ouais, c'est l'inflation, là, Macron. Oh, télé Est-ce Thierry Oh, Waouh. On va encore faire des plats et les vendre, hein. Je pense que Nink est le seul client de Terry. Ah, oh, 210, let's go, passe-moi la thune là. 210, ouais, ouais, ouais. Heureusement que j'avais des cailloux. Qu'est-ce que tu dis, toi Voyageur, salutations. As-tu le cœur pour une chanson Moi, je dois sauver Roul. là, j'ai pas le temps pour tes conneries. Va chanter tout seul. Et il va tout faire péter. Hop là, il a tout fait péter. Oh, du saphir Let's go On va pouvoir y vendre à Thierry. C'est vrai on aurait pu faire toute la partie qu'avec des potions C'est pas faux Ce que j'ai fait chez les piaf Mais bon Les piaf la zone elle dure à 2 secondes quoi Oh la, mon super arc qui brûle d'accord C'est sûrement derrière cette petite colline Et voilà trouvé. Trop fort ou quoi Le paroi il va brûler tu vas voir Avez-vous déjà survolé des volcans les gens Qu'est-ce que c'est que ça Il pleut des cailloux maintenant c'est bon Le jeu a définitivement décidé de se foutre de ma gueule Hop là Oh non mon, mon arme elle s'est cassée C'est pas grave Oh, oh Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que quoi? Comment ça? Ouais, ouais. Un gros lézard. On est au village Goron, let's go. Ça, ça vaut. 2000. Où oui, il le cul? Ça, ça vaut que 600. Ça, ça vaut 700. Euh, J'ai pas envie d'enlever mon beau. Mais mon pantalon, il est joli. Le casque, après, il est cher pour rien. Mais mon pantalon, je l'aime bien, il est joli, mon pantalon. J'ai pas envie d'enlever ma belle armure. Ouais, on va prendre ça. C'est moins cher. Ça va faire des économies. Je suis sûr que c'est oui. vous qui faut parler. Oh, c'est un pirate, il a un bandeau de pirate! Eh no Eh, Mais quelle plaie sur Udania. Depuis que Oudania fait des scènes, les éruptions de la montagne de la mort sont devenues plus violentes. Oudania, c'est la bestiole qui rampe sur le flanc du volcan là-haut. Parait que c'était la divinité protectrice des gon. Maintenant, on peut miner tranquillement à cause de lui. Et en plus de ça, il fait fuir les touristes. Qu'est-ce qu'il suis ce, qu ce bougre de Yunobo Il en met du temps à rentrer. Eh, Kangalé, c'est du temps sur Yunobo. Dis-lui que je le cherche d'accord Du coup, Et eh ben on va aller chercher Yanobu, machin truc là. Je sais plus comment... C'est quoi son nom quoi Tu veux mourir toi ah, et bah t'es mort, voilà. Oh là là là là, il y a plein de gens qui passent aujourd'hui. Une il, il m'a dit qu'il allait chercher des antidouleurs. Il est parti en direction de l'entrepôt. Tiens d'ailleurs, il est toujours pas revenu. Il en met du temps. T'es encore besoin de moi Non, va te faire foutre. Très bien, et bah allons là-bas. Waouh, on s'envole. Ah Mon voile de femme, il est pas assez résistant apparemment. C'est ça le magasin, moi je vous le dis. C'est pas, pas ça le magasin. D'accord. J'ai un haut, du coup, il faut un pantalon. Ça, c'est 2000, beaucoup trop cher. Ça, c'est 700. J'avais l'impression qu'on était beaucoup plus dans la merde, niveau thunes. En fait, on a, on a de quoi de quoi avoir de l'argent, là. Oh, regardez. Ce magnifique casque de pierre. On m'avait dit, ouais, mais non, prends pas le casque. C'est du gâchis, nanana. Je fais ce que je veux. Oh, il est coincé. Eh, tu m'entends Oh postal, là. Est-ce qu'il va exploser Ouais, tu fermes, là. Ah, non. Oh bah on peut rien faire pour toi désolé mon ref Y'a un canon là-bas Waouh J'avais oublié, non j'avais su Hop là on a tout fait péter. Let's go ça a marché Quoi c'est moi qui C'est moi que tu traites de monstre enculé Je vais te péter la gueule moi C'est toi qui as cassé le rocher Merci je te dois une fière chandelle Qu'est-ce que tu fais dans un endroit pareil Je cherche Yunobo C'est le boss qui t'a envoyé me chercher En fait je m'appelle Lune mais tout le monde m'appelle Yunobo comment tu as fait pour détruire le rocher qui bloquait l'entrée avec le gros canon là le, le canon du boss Ce truc est tellement difficile à manier que seul le boss arrive à l'utiliser. Désolé mais je dois y aller. Passe donc plus tard saluer le boss. Il m'a tout raconté. Il m'a expliqué comment tu l'avais aidé. Prends donc ça en guise de récompense. Les ziliens comme toi ont besoin de ce genre de truc, non Bah ça aurait été mieux de me les donner avant tu vois maintenant ça me servira littéralement plus à rien mais... bon, bah pourquoi pas finalement je voudrais pas manquer de respect à Daruk, mais il faut qu'on aille botter les fesses de ce bourg de Rudania. Daruk, tu connais pas le grand Daruk, prodige des Gorons. Tu vois la statue là-bas Oh. Bon. Je saurais bien de piloter la créature divine de maître. C'est content, ah ouais. grand champion des Gorons. J'ai quand même une réputation à tenir, moi. et eh oui, c'est lui le boss. Que grand Daruk se laisse distancer par les autres prodiges. C'est sûr. Admire un peu cette vue. J'aime contempler ses arêtes et ses rochers rugueux. Rien que de les voir, ça me met l'eau à la bouche. Ah lui, il veut tout bouffer. Il veut tout grailler. Toute la montagne, il va la bouffer à lui tout nommer. seul. Mais je suis Il va tout tout chaud. tout tout, tout grailler. C'est le roi en personne qui t'a nommé chevalier servant de la princesse. Et eh bah oui, oui peut-être. C'est un honneur. Bon, c'est vrai. La princesse, comment dire, elle n'a pas un caractère... Euh, facile, facile. Oh, un éboulement. Ouais. Pouf Il a pété le caillou. Trop fort. Qu'est-ce qui se passe La montagne de la mort est restée parfaitement calme pendant des décennies. Et ben, bah, le temps, et bah, il passe, des fois. Pour que la terre le tremble si fort, ça peut vouloir dire qu'une seule chose. Non, c'est choses. Que quoi Dis que tu vas crever bah si c'était vrai, c'était le cas. Figure-toi que ce bougre de Nunobo est un descendant du grand Daruk. C'est pour ça qu'il peut utiliser le bouclier de Daruk. Du coup, il se met en boule dans un canon, déploie le bouclier, et moi je tire pour l'envoyer percuter Rudania. Parce que t'imagines bien qu'avec des boulets de canon ordinaires, impossible de faire bouger ce fichu lézard. Il est l'heure d'aller repousser ce bougre de Rudania dans son.. dans son trou. Oh Ça va Ça va Ça va pas du tout grand galé. aïe aïe aïe aïe aïe Oh d'une vieille caillasse, on dirait bien que je vais pas pouvoir bouger de la journée. Gangalez, ça te dérangerait pas d'aller dire à une beau qu'on ne va pas pouvoir s'occuper du lézard. C'est où ça le pont, pont d'Ardin Ouais, va aller là-bas, tiens. En fait, peut-être là-bas. Chance sort-deux, on verra bien. C'est là-bas, hein Mais ouais, c'était là-bas. J'ai fait de la merde. Tu as de Dakaka. De Dakaka. Oh, caca Ah, au secours. Eh bah ben, je j'ai peut-être quelque part... Ah euh... oh, putain, il y a ma presque one shot. Wouah, pas! va saoulé. Et il a fait voler son arme tout là-bas. Elle est où son arme? Il est disparu son arme. Voilà, c'est bon, il est mort? C'est bon. Attention, toi tu. Ah, c'est quoi ça? il y a un cœur! Ah! Non, le cœur il a disparu. Il, il a brûlé. Wouah, t'es trop fort, tu m'as encore sauvé. Pfff, le boss n'est toujours pas là. Je me demande ce qu'il fabrique. Il a annulé, parce que c'est fini. Finito. Enfin, si le boss peut pas venir, ça sert à rien d'attendre. Je vais rentrer, tant pis. Attends. Moi, bon, je vais t'aider. Déjà parce que. Ouais, je vais piloter Redania. Ça, c'est une bonne raison. Quoi -qu -qu Tu veux entrer dans la créature divine tu, tu te prends pour le grand Darouk, ma parole C'est bien trop dangereux. Mais, mais pourquoi Ah là là là là là. patata poto po. Ta pota. Je comprends pas tout, mais ce que je sais, c'est que tu as tes raisons. Il faut d'abord abaisser le pont. D'habitude, c'est le boss qui s'en charge avec son canon. Tu sais tu te servir des canons du boss, toi, pas vrai? On va s'organiser comme on fait d'habitude avec le boss. Je, je joue le rôle du boulet et toi tu tires. Je peux utiliser le bouclier de Daruk, que m'a transfumé mon aïeul. Avec ça, crois-moi, je crains même pas les chocs. Je peux percuter n'importe quoi, ça fait même pas mal. Du coup, on va prendre une petite arme de con. Hop là, j'ai tiré. Pouf! Y'a même moi, quand je veux, peux. Le bouclier de Manuel, il est incroyablement puissant, hein Allez, encore une fois, je veux encore faire le boulet. Euh, D'abord, on traverse le pont en chantant. Gros lézard, là, avec les pattes en feu. Parutania. Mmh. Oula. Qu'est-ce que ça Des mines Des mines antipersonnelles, vraiment ça va être compliqué, ça Ah, oh, pas eux. C ces éclatures sont vraiment casse-pieds. S'ils nous trouvent, ils vont alerter aux qui va s'exciter et faire entrer la montagne de la mort en éruption. Ils arrivent toujours à me voir. On a déjà reçu plusieurs boules de feu sur la figure à cause de moi. Le boss, il les balaye du revers de la main comme si c'était des gouttes de pluie et continue à avancer. Mais toi, s'il peut des boules de feu, tu risques de le vivre assez mal. En tout cas, je veux vais pas tout faire rater. Alors, ce serait mieux que tu me signales quand je dois avancer et m'arrêter. Hop, oh, il s'arrête. Let's go, ou pas D'accord Ok, allez, viens, c'est bon, j'ai tout compris Pas bouger, même si là, techniquement, ça sert à rien. Allez, viens là, on y va, let's go. Je fais comment pour passer là Bah, ouais, si on pousse ça sur sa grosse colle, ça va être bon. Oh, on arrive devant le premier canon. Et rentre dedans, mon ref. Et pouf, il tire dessus là, c'est ça Waouh, pouf. Eh, eh. les violences animales, tout ça, j'en ai rien à foutre. On va lui défoncer sa race. On va l'exposer. Toucher Continuons comme ça et Oudania fera moins le malin. Mais tu m'as pas vu, c'est pas vrai. Attention, n'importe quoi. Et voilà, il tape de la grosse queue, là. Oh là là. Oh Oula, je me fais défoncer par les cailloux. Voilà. C'est parti. Oh merde, il va se faire repérer. Débile, voilà, on est bien là, on est protégé et tout. Plus rien ne peut nous arriver. Je fais comment là? Au pire, j'ai vu comme ça sur la créature, hein. pas besoin de. Ah, si je peux faire ça. Ah, c'est bon, il est mort. Ah, je suis mort là, putain. Pouf, oh. boum. Comme, je comprends pas pourquoi il hurle parce qu'il a mal. Comment ça se fait qu'il est mal? Enfin, c'est une machine à la base quand même, je rappelle. Pas censé ressentir la douleur ou je sais pas quoi. Et, oula, c'est ici, c'est la dernière zone. Allez, viens là, Yunobo. Il a pas le temps de... pour ces conneries là. Donc, il a peur. Il a peur. Tu fous ça. Et il est mort. Parfait. Oh la Ouais, beau boulot. C'est bon. On a réussi à le faire fuir vers le cratère. Link, c'est le moment d'y aller. C'est le moment. Vas-y, saute. Vas-y. Oh. Ok, ok. Oh. Salut, petit Salut. Mon ref. Fait un bail, pas vrai Je parie que es venu reprendre Roudania à canon. Non, je suis passé juste par là, comme ça, pour, pour, pour le plaisir. Let's go, let's go. Oh là là, il fait tout noir. Ça va, en fait, tranquille. On peut... Oh, un encore, trop bien. Dès le début, ça commence super bien. Une torche pas passé de place. Quoi ouais, j'ai pas assez de place Je vais te casser la gueule. Vraiment le trésor c'est une torche là. Arrête de cramer tout Oh ils sont jolis, les gardiens de la noire. Aïe ah, oui. ah ouais donc là il y a un chemin, ok. Oh, là, je vois rien du tout. Attends, on peut pas, on peut pas passer par là Ah si là, j'ai pas vu. Oh c'est ça. Let's go. On va trouvé. Elle se rallume pas la lumière Ah si la lumière elle s'allume. Enfin c'est le toit qui s'ouvre, c'est pas. Mais voilà quoi. Ah bah voilà. On peut voir un petit peu maintenant. Plus que 4 terminaux de contrôle. Let's go, encore 4. Ah oui le bambou là Ah merde Ok il peut se retourner que de deux côtés en fait je crois On ouvre ça Allez ouvre toi j'ai dit oh, il veut pas s'ouvrir Ah bah D'accord peu importe Hop Non oh, ça marche pas hein. Faut du feu bleu Pour que on le rebouge Super Et on va bah là bas Parfait c'est parfait Du coup faut que j'aille rechercher du feu là Oh là là c'est super long Parfait Allez tu t'allumes Ah voilà Je voulais pas s'allumer Quoi Qu'est-ce que tu veux toi Ah Ah Oh là là Oh là là, j'ai été sauvé par mes réflexes Oh là là là là là là Ok, il doit être tout là-bas, ouais, c'est bon, c'est parfait Oh merde, j'ai défoncé à boule <rire> Hop là Parfait Merde, la, la torche dans mon cul, à est en train de brûler, je, je viens juste de remarquer Et du coup, il marche comment le dernier terminal Parce que là, j'en ai aucune putain d'idée Ah, je t'ai vu toi. Ah si ça brûle. Je comprenais pas mais ouais. J'ai large de place pour passer sur le côté. Super. On y est. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de boss cette fois. Comme ça, on en a vite terminé. Ouf. Oh. Qu'est-ce que. Oh. Oh. C'est quoi ça Oh là, là, là Ouf. Oh. Ah oh, si il y a un boss du coup. Oh, merde. Ah zut. Oh il fait du feu. Oh. Ombre de feu de Ganon. Refais-lui le gars. T'en fais pas, je vais le défoncer, moi et ma torche qui brûle dans mon dos. Garde un œil sur les D'accord, hop là. Bien joué. Oh, joué t'as vu ça un peu. Pouf. Pouf. Pouf. et pouf. Non mais là je le vise dessus, sinon il va se régénérer. Quoi maintenant Je peux rien faire là. Est-ce que des flèches de glace ça lui ferait plus mal lui on oh, tu utiliser des flèches normales. Ouais, mais t'es vachement loin là, mon ref, non Tu veux pas te rapprocher un peu, quand même C'est que t'as peur de moi, mais voilà, quoi. Hop. Voilà, fais attention, fais attention, je te vais tomber. Oh Allez, tu m'as saoulé. Oui, dans tout, dans tout. Il est tombé. Il est mort. Hop. Et hop. Allez, c'est bon, là. What Il m'a même pas touché. Trop fort. Trop, trop fort. Vous avez vu ça un peu Oh là là, le bus s'est transformé en jaune. Ça, c'est quand les, les trucs sont désactivés. Quoi bah, hop là Pouf Oh là là, c'est trop fort, vous avez vu comme j'ai trop deviné trop vite. Regarde à toi. Oh là Regarde à toi. Arrête de fuir. Non mais oh, sale peureux va. N'importe quoi. Plus ça va, plus il s'éloigne. <rire> plus ça va, plus il s'éloigne, putain. Eh hey, mais c'est bon. Hein Aïe, en plus, c'est qui, qui brûle le cul, ce con. En fait, c'est un combat à l'arc, quoi. J'ai presque plus de flèches, mon ref. Hein. Non, mais ça, j'irai tête sur le de ma gueule et de venir par ici, peut-être. Mais viens là, viens. Allez, mais, mais il faut quoi Il me saoule, là. Allez, à 3 km, tu veux pas m'attaquer un peu Arrête de fuir, reviens là. Mais je peux rien faire, il va, il se cache. Ah merde, il a fait une attaque par-dessus. Oui, mais mais je peux rien faire, là. J'ai presque plus de flèches, de toute façon. Mais, mais, mais il se met à 3 km, qu'est-ce que tu veux que j'attaque, là mais c'est bon, hein. il passe son temps à fuir, faire durer le combat Tout ça parce que lui il a une barre de il a des PV qui se régénère Du coup il est content ce con Quoi Mais il a cassé mon... mon mon arme avec ses... Putain mais me pète les couilles Il est pas dur hein, mais il passe son temps à rester en l'air là Je peux pas le toucher ça me saoule Quoi Mais vraiment là J'ai sauté dans le feu Le feu il m'a fait autant de dégâts là Mais vas-y, attaque-moi, là, au lieu de partout, là, tu pètes les couilles. Toi, il va m'en... Va... Mais il m'attaque à... Mais... Mais il me saoule, il me saoule. Il est même pas compliqué, juste il passe son temps à fuir, là, ça me saoule. Je dois courir partout, après, je suis fatigué. La première fois que j'ai attaqué, il a usé toutes mes flèches. Que je suis obligé de changer de tactique. Il passe son temps à fuir, il a peur. C'est quoi, ce boss de cul là Regardez, le il a 4 km, là. Je vais faire quoi c'est fort quoi Il est à 4 km Évidemment qu'il a le temps de regagner toute sa vie. Comment ça Il m'a touché là À quel moment il m'a touché là À quel moment il m'a touché là, il touché, là En plus j'ai mis sur pause pour en manger mais il a pas mis la pause. À quel moment il m'a touché là Oh Voilà, là, même pas prévu mais moi ça m'arrange. Hop, hop, hop. Ah, Vas-y, fais ça. Hein. Bon, ça m'arrange. Hein. Perdre du temps. Et bah ben voilà, vous voyez qu'on a gagné. Bon, et bah ben c'est bon. La victoire est à nous. Let's go Là, il vaut mieux du caca partout comme d'habitude. Enfin, je pense peux une équipe qui gagne. Bien joué, Tiga. Oh là là Un gros fantôme. Fantôme caillou. Je me suis fait ratatiner par cette satanée vermine en laissant Irule sans défense. Et à oui, À cause t'en as vu de toutes les couleurs, Tiga. Mais du coup les bénéfices dans tout quand ça. Je... Comme ça, quand tu seras prêt à l'affronter au château. On sera là pour le feu d'artifice ah Oui on va tout faire péter là, on va lui exploser sa gueule. Premier, mon pouvoir spécial. Il est plus oui. que temps que je te confie mon bouclier. Je suis plus qu'un fantôme inutile maintenant. Alors il risque plus trop de me servir. Ah ouais, let's go avoir un toi. bouclier pour se protéger. Super y oh, Et n'oublie pas, je marche à tes côtés. Dorénavant, je serai toujours là pour te protéger, c'est promis. Oh, mais ça y est, va y avoir un vieux monsieur qui va rester derrière nous pour nous protéger là. Ça devrait aller. On est prêt mmh. à dégommer Ganon dès que l'occasion se présente. Dès qu'il engage le combat contre ce satané Ganon, toi, Roudania, tu lâches la sauce. Quant à mes Gorons, je me demande comment ils sont, sont sortis. J'espère seulement que tout le monde va bien. Là, il va le voir, l'autre. Mmh. Et oui. Oh. Oh. oh. Ah. Y'a pas à dire. Je suis vraiment pas déçu. Mmh. <rire> oh là là, c'est beau Oh c'est beau mmh. Oh là là <rire> Ah ça fait plaisir euh, Bouclier Darouk, let's go Oh Link Oh, il Zelda Link. qui m'appelle. Grâce à toi, toutes les à créatures toi. divines ont rejoint nos rangs. Et les âmes des quatre prodiges sont à nouveau libres. Tout comme toi. Je t'attends moi ça. aussi. Eh oui. C'est bon, t'es plus à ça près. Oh, mais qui voilà Une boum m'a tout raconté. T'es pas bien grand, mais il y a du rock en toi gringalé. Ah ça oui, pour essayer à remettre Rudania à sa place comme tu l'as fait, il en faut, crois-moi. Non de non, figure-toi que mon mal de rein est passé et que je me faisais une joie d'aller lui rebattre le cacré. Le cacé. Maintenant que t'as fini le travail, mes gorons vont croire que j'essayais de me défiler. Ouah. Ah oui, il faut que je te récompense, Gringalé. Si tu veux, va donc prendre le trésor qui se trouve dans ma maison. C'est une arme célèbre qui appartenait autrefois au Grand Darouk. Je suis sûr que ça te serait utile. À propos, tu es peut-être déjà au courant, Gringalé, vu que t'es toi-même Ilien. Mais le grand prodige Ilien qui a vécu il y a 100 ans combattait lui aussi avec une épée célèbre, la lame purificatrice. Tant qu'à faire, tu pourrais peut-être essayer de mettre la main dessus. Voilà, un peu la flemme, hein. ah, rien à foutre de ton épée toute pourrie, là. Mais bon, bah, moi aussi j'en ai une épée. Hop là, j'en ai une épée là. Hop, hop là, brise montagne. On va pouvoir briser des montagnes. Et pas à ma bah, place dans la sacoche. Hop À sa place dans le feu. Elle a brûlé. Elle a servi entièrement la torche. On l'a consumé d'un coup. Et ben bah, écoutez les gens. Je propose qu'on s'arrête ici. Et je vais sauvegarder là. Bon bah. A plus et à bonne nuit. C'est ça. Et j'espère qu'il vous a plu. De toute façon si vous avez pas plu, vous n'avez pas le choix. Vous l'avez vu, c'est trop tard. Ce qui est fait est fait. Écoutez.